Et 1, 2, 1, 2, 3, 4, Père Noël, Père Noël, porte-nous dans ta grande note des millions de cadeaux pour Cerise et pour Charlotte. Les, euh, le martinet, ce sera pour tous ceux qui ne m'aiment pas. Et surtout, n'oublie pas, euh, une poupée gonflable pour papa. Vous l'avez peut-être reconnu. Si vous l'avez reconnu, mettez en commentaire. Sinon, euh, sinon, non. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 17 décembre 2021. Bah alors on a des gémeaux aussi près de Noël. Hein. <rire> Ce coup-là on peut dire c'est bientôt Noël. <rire> je suis GLG, votre audio d'acron, on rendez-vous deux fois par semaine et peut-être bientôt plus, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye GLG, la minute petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Plus on a de tipeurs, plus on a de type et plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a atteint le. Oh, je m'étais trompé, on a atteint le premier palier, c'est sûr. Donc au mois de janvier, il y aura au moins une émission par semaine. Et on est à 85% de l'objectif pour deux émissions par semaine. Voilà. Donc on remercie encore une fois nos tipeurs, on remercie encore une fois notre dernier tipeur qui, se finance son émission à lui-même, hein. Il finance l'émission. Hein. puis, il partage avec les autres. Il est sympa. C'est Sébastien Paulet. Sébastien. Sébastien. Sébastien. Et Sébastien. Oui, j'ai pas fait attention. En fait, comme il a mis plein de petits tips, Et eh ben, du coup, ça a dégagé tous les autres. Voilà. Donc, merci encore une fois, Sébastien. Merci à tous ceux qui, bon, qui veulent en ont peut-être pas financièrement les moyens de faire un Tipeee à un euro par mois pour soutenir l'aventure. Et en plus, ils reçoivent toutes les vidéos review 24 heures avant tout le monde. Je renvoie une petite news Tipeee, ça fait plaisir. Bon, si jamais vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave, hein, ça rentre pas dans votre budget, on est d'accord. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça c'est gratuit et, et ça peut rapporter gros. Vous pouvez également mettre un commentaire, ça aide pour le référencement YouTube. Je vous rappelle que depuis le mois de décembre, on est également diffusé en live sur Twitter. Cette émission, je l'enregistre en live sur Twitch et euh, je fais un enregistrement local. Ça veut dire que je me mets un petit peu en live, je fais l'enregistrement local et après, je continue un peu en live avec ceux qui sont là. Mais là, comme il est très tôt le matin, il n'y en a pas. Beaucoup m'ont suggéré en me disant, ça serait bien de faire une petite quotidienne comme ça. Alors, j'ai dit, pourquoi pas quoi pas donc il y aura bien peut-être une quotidienne je rappelle alors concernant le live de dimanche tous les 100 followers sur twitch on fera un live le dimanche alors, pour l'instant on est à 128 si ben, par exemple tu veux t'inscrire c'est gratuit tu peux me follower. tous les 100 followers ont fait un live le dimanche et tous les 500 followers sur twitch on rajoutera une émission par semaine c'est à dire que si on atteint les 500 il y en aura une le lundi le mercredi et le vendredi, à savoir que lundi vendredi ou mardi vendredi, ça sera chinois et le mercredi ça sera plus général concernant toutes les autres marques, on fera une c'est quoi c'est euh, la qu quotidienne euh, Tech et tout. Non, mais c'était pas ça, l'actu euh, news Tech et tout. il y avait un truc comme ça, oublié le nom parce que je suis un peu dans mon dans mon truc et tout voilà. Donc merci à tous ceux qui soutiennent l'aventure, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, vous pouvez me follow et c'est gratuit et si vous avez un compte Amazon Prime, je crois que vous pouvez même me suivre sur euh, vous abonner avec un compte Amazon Prime, c'est gratuit et tout, et ça permet encore une fois de soutenir la vienture. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est bon Voilà, on est bien en live sur Twitch et on a bien deux personnes. Ouais, comme quoi, ouais, moi, est quatre heures du matin, hein, donc euh, on excuse un peu. Hein. Voilà. Bon, allez, on parlera un petit peu de la news du. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Euh, si c'est celle-là. Voilà. Euh, on parlera un petit peu de la news, un peu de la semaine, la news qui est vraiment passée. Totalement inaperçu sur tous les sites que je consulte alors je vous rappelle mercredi j'ai essayé de faire on fait un lag normalement le mercredi à 16h sur twitch et à euh, 16h30 ça a tout planté twitch alors ça a planté machin moi j'ai redémarré je pensais que ça venait de chez moi en fait non ça venait vraiment de twitch qui avait planté complet pendant une demi heure de là en cherchant un petit peu on s'est rendu compte que ce n'était pas que twitch puisqu'on avait également twitch alors hein, d'accord mais il y avait également pour moi le plus visible il y avait tipeee qui nous propose des emojis, Tipeee était planté, alors tu t'es dit mais pourtant Tipeee et Twitch n'ont aucune corrélation et c'est très peu probable qu'ils soient sur le même serveur, de là après en cherchant un peu, bah, en regardant un petit peu sur internet et tout on disait mais en fait Netflix était planté, d'accord, apparemment Spotify aussi était planté, enfin, apparemment c'était beaucoup beaucoup de sites qui étaient ciblés comme ça d'un coup et qui ne pouvaient pas être tous sur le même serveur ou dans le même, euh, dans le même, euh, comment dire, dans le même réseau ou héberger au même endroit et tout et en cherchant encore un peu plus par exemple si comme moi vous avez un compte comme base ou un compte euh, en crypto monnaie et ben gros bug d'affichage, comme par hasard c'est genre comme par hasard gros bug d'affichage sur le site ça veut dire que tous ceux ça avait complètement décalé les virgules et tout et euh, beaucoup se sont retrouvés millionnaires pendant une demi heure hein. c'est à dire que toutes les chiffres avaient tout parti en couille et euh, au Bitcoin si vous aviez des Bitcoins vous étiez millionnaire et tout c'était vraiment euh, une panne extraordinaire. C'est-à-dire beaucoup de sites étaient down et beaucoup de sites ont été touchés et verrouillés. Et ça, je vous parle que des sites dont j'ai entendu parler. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y en a encore plein d'autres. De là, tout doucement, on commence à voir arriver dans les news, notamment ce matin, là, apparemment, il y aurait eu une faille sur un site, apparemment, pour l'encryptage des sites, avec un truc Java qui permet de mémoriser et de faire euh, naviguer un peu les sites plus vite et tout, enfin, moi, ça, j'y connais rien, mais, en fait, de là, de faille, s'il y a une faille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a testé la faille, surtout. Alors, soit, c'est un gentil hacker qui s'est dit, oh là là, il y a une faille, allons tester la faille pour sauver l'Internet, <rire> Non, mais d'accord, personne n'y croit. Soit il y avait vraiment une faille et quelqu'un a trouvé la faille et s'est engouffré dedans et a complètement mis en rideau euh, plein, plein, plein de très, très gros sites et a montré quand même une grosse, grosse faiblesse de l'Internet. Alors, est-ce que c'est une faille qui a été testée afin de pouvoir la corriger Bien évidemment, puisque là, beaucoup vont la corriger. Ou est-ce que c'était une tentative de hacking pour essayer de mettre un petit peu euh, l'Internet down Alors, on pense bien évidemment aux méchants chinois hein, parce que. Ils avaient dit de toute façon que là, ils allaient faire des, des, des mesures pour contrer un peu toutes les restrictions qui leur étaient imposées. Alors, est-ce que ça vient d'eux Est-ce que ça vient des Nord-Coréens Est-ce que ça vient des Russes Enfin, c'est toujours pareil. Je pense qu'on regarde tous un peu trop la télé. Mais voilà, il y a eu, à mon avis, je pense, une tentative de acquis. a quelqu'un qui a trouvé une faille. c'est s'est on va essayer quand même. Alors, certainement, elle va être corrigée. Mais ça prouve bien que du jour au lendemain, tout peut être down. Et comme j'ai vu, apparemment, ça pourrait toucher des sites comme Amazon, Tesla et tout. Enfin, imaginez, Tesla, les bagnoles et tout. Enfin, ça pourrait euh, mettre un site down comme ça il y a tellement de, de trucs qui sont gérés, je, ne serait-ce que ta carte bleue, qui passe par une transaction bancaire, ça pourrait être vraiment, je ne pas dire la fin du monde, mais je veux dire, si on se retrouvait sans Internet, imaginez tout ce qui se fait par Internet aujourd'hui, même je crois que toute l'électricité maintenant est gérée par Internet et tout, enfin, ça serait vraiment un, un cataclysme et tout, ce qui montre bien un peu les vulnérabilités, les vulnérabilités, les vulnérabilités voilà, de, euh, de l'Internet et comme quoi il faut être vastement vigilant, alors est-ce que c'était une faille par hasard, qui, une boue comme ça, oh, elle est rentrée dedans, elle a décidé de bugger, ou alors il y a quelqu'un qui a été mettre les mains dedans, il dit « Ah, regardez là, ça je peux toucher !» Régis, Régis, touche pas le bouton, même si je touche, pop, voilà. Internet down, bon ça a duré une demi-heure, ils ont rebooté les serveurs, ça a été, mais je pense que la faille est encore là, et comme j'ai pu voir sur Internet apparemment, ça bosse dur pour, euh, pour essayer de corriger un petit peu cette faille. Tant mieux, parce que sinon, euh, sans Internet, on va faire quoi là On va se faire chier, hein, je te le dis moi. Pas l'internet, pas de Netflix, pas de rien. <rire> ça, va, ça va être compliqué. Bon, on parlera un peu de la une des deux news de semaine. Alors, Oppo a dévoilé deux téléphones cette semaine, dont le Oppo Fine N, donc le premier téléphone pliant de chez Oppo, qui est un autre téléphone dont on voit un peu les trucs. Si apparemment il y aura un zoom, c'est-à-dire que le téléphone serait là, il aura un zoom qui sort un peu comme vos appareils photo. Quand il est éteint, il est bien. Quand tu l'allumes, le zoom sort et tout ce qui permettrait vraiment d'avoir un zoom optique et tout. Mais bon, pour l'instant. On voit des protos, des machins, des trucs, on voit pas mal de photos, mais il n'y a pas de commercialisation pure et dure. Voilà. Par contre, le Oppo Fanhead, oui, en Chine, pour l'instant, il est sorti. Il va être bientôt en vente. Un téléphone pliant qui, en fait, qui, <rire> Oppo a pris son temps, mais en fait, ils ont vraiment appris de toutes les erreurs des autres en disant quelles sont les erreurs qu'on fait tous les fabricants avec leurs avec leur deux ou trois premières générations et qu'est-ce que nous, il ne faut pas qu'on fasse comme conneries. Voilà. Donc, ils ont proposé un téléphone pliant qui est beaucoup plus compact, qui est beaucoup moins haut en 21 9e comme le fait Samsung, qui est beaucoup plus sympa, qui se déplie, qui a beaucoup moins de pliures, qui a une meilleure gestion et apparemment, tous les youtubeurs qui l'ont reçu gratuitement, et qui ont été payés pour vous écrivent en gros que c'est le Samsung Killer, que c'est le téléphone du siècle et que il est incroyable. Bon, malheureusement, c'est que tous les ans, c'est un peu comme ça. Ça veut dire que c'est le genre de téléphone qui vaut quand même 1500 dollars pour l'instant qui est uniquement disponible en Chine. Que les youtubeurs le reçoivent souvent. Alors, moi, j'ai regardé euh, Marcus Broly, j'ai regardé euh, Monsieur temps Mobile et j'ai regardé encore une fois. Euh, euh, Mister Rawls, euh, voilà l'anglais là euh, Mr. Number One aujourd'hui son et j'ai regardé ça et alors est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est le meilleur de ces de générations Oui puisqu'il corrige toutes les erreurs que les autres ont faites donc quelque part on peut dire que oui c'est un peu euh, le meilleur de tous on est d'accord mais après voilà on joue un peu avec les mots, c'est oui certainement le meilleur et, par rapport au Samsung et au Motorola et euh, peut-être au Xiaomi aussi qu'on a fait et tout mais on ne pas trop vu et Huawei oui, et après, mais est-ce qu'il faut s'emballer Est-ce que c'est le flagship killer de l'année et tout Bon, n'oublions pas avant tout que ce sont des exclusivités, que ce sont les seuls à en avoir, que en plus ils ont une version, on voit bien, globale avec le Play Store et tout, donc c'est bien un téléphone qui est vendu pour la Chine, qui a été envoyé aux youtubeurs avec la version globale et tout, il y a quand même un intérêt pour susciter l'engouement... Bon, après, euh, ne, gageons, ne, euh, ne, ne cachons pas que ça doit être un très très joli téléphone, très très bien. Moi, je suis pas convaincu. Après, le côté téléphone plus sympa une fois qu'il est fermé, mais tu te retrouves quand même avec deux téléphones, là hein, l'un au-dessus de l'autre, quand il est fermé. Hein. C'est-à-dire que tu prends l'épaisseur du tien, tu en rajoutes un, alors tu dis, bon, c'est pas mal, mais ça va être un peu épais. Et ensuite, bon, bah il y a le côté, euh, bonjour à... 0 bonjour et hey, trois personnes en ligne à 4h du matin c'est pas mal Bon, on, on, on a quand même deux téléphones et tout et après quand on l'ouvre on a quand même que un téléphone de 7,1 pouces il me paraît oui c'est vrai qu'il doit être petit donc quand on l'ouvre bon moi j'en suis à 6,1 ouais, moi j'avais un 7,2 pouces en Huawei. ouais donc après oui il était juste en en 16 9e plus là euh, au 19 9e là on a un truc un peu plus confortable mais pliant plus fragile pas si ouf que ça en photo, c'est pas mal, mais on voit bien que c'est pas non plus leur point fort, je sais pas, moi je suis pas très convaincu pour ces téléphones pliables, pliant, repliable, vous me direz, vous en commentaire, mais moi, euh, moi c'est non, <rire> moi c'est non. Bon, on parlera également de legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. alors on avait décidé enfin j'avais décidé puisque bon Nico a un peu abandonné le dossier de mettre un peu plus de vidéos tous les jours notamment des vidéos que je regarde j'ai je plein de vidéos intéressantes là sur YouTube et tout je dirais ah, je vais les partager avec vous mais le problème c'est que ça prend du temps et j'ai déjà pas j'essaie un peu de prendre de temps pour moi donc je mets que les vidéos les reviews et tout euh, toutes mes reviews les JT du geek et tout ça vous les trouvez là-dessus les déballages je crois que je j'ai même pas remis les deux derniers en regardant un peu ce format Twitch et encore on verra que ça a plutôt bien marché bon petite news de la semaine la marque Escute <rire> Oui, alors la marque escut un si qui se demande la meuf qui travaillait chez es, qui travaille qui travaille chez escut maintenant était une meuf travaillait chez fido voilà, la marque de vélo électrique très connue elle a quitté fido elle travaille chez escut donc forcément elle m'a contacté direct oui j ai, j ai, on peut faire des articles et tout alors les vélos il veut pas m'en envoyer parce que je vous rappelle que moi je réside en thaïlande donc ils peuvent pas m'en envoyer, mais ils nous font des petits communiqués de presse comme ça euh, qui sont intéressants et qui permettent un petit peu de faire découvrir pour vous, euh, pour vous de faire découvrir un petit peu la marque et pour eux de communiquer un peu sur un site qui malgré tout est très connotation chinois. Depuis maintenant de nombreuses années, on est dans le chinois. Non, on est dans le. Oui, bon, t'as compris, quoi. <rire> voilà. Donc voilà. Est-ce qu'ils proposent de grosses promotions et tout Ils ont des vélos qui sont plutôt sympas et j'aurais kiffé. Hein. J'aurais kiffé avoir un vélo comme ça. Pour, pour de vrai, depuis tant que j'en rêve d'un vélo comme ça, mais, euh, mais ils ne veulent pas m'en envoyer. Enfin, ils ne peuvent pas, surtout. Voilà. Ils ont des entrepôts en Europe et tout. Je vous inviterai à voir ça. On parlera des Mystery Box sur la chaîne Twitch. Je vous rappelle, sur la chaîne Twitch, je vous propose des déballages de Mystery Box. Alors, la Mystery Box, soit les produits, je ne sais vraiment pas ce qu'il y avait dedans notamment on parlera de, de la mystery box où il y avait un cadeau dedans et oh là là, c'était trop bien, il y avait un mug, il y avait une mallette avec un sac et tout et puis après il y a des trucs que je sais que je vais recevoir mais en même temps c'est toujours un mode entre oui je déballe mais je sais à peu près ce qu'il y a dedans mais en même temps jusqu'à ce que tu l'ouvres tu sais pas, on n'est pas à l'abri d'avoir des cadeaux, on n'espère pas hein. et puis après le mystery box c'est surtout pour vous, vous, vous savez vraiment pas ce que je vais recevoir et ça permet de préfigurer de ce qui va arriver en review et surtout d'avoir des produits normalement que je ne devrais pas vous montrer par exemple, on parle de cette mystery box Indiegogo qui est, alors je vais, je vais vous spoiler un peu, mais c'est une tablette Windows avec un i5 ou je sais combien dedans, avec Windows 11, avec deux USB Type-C. Enfin, La tablette, elle est quand même assez chiadée, mais c'est un projet Indiegogo qui va arriver normalement comme c'est parti au mois de janvier. Je devrais même pas vous en parler puisqu'elle est même pas encore sur Indiegogo. Mais bon, là l'intérêt, c'est qu'on fait le déballage, on la découvre tous ensemble, et certains vont dire Ah ben, c'était sympa Voilà, c'était sympa, après c'était peut-être pas le, le produit du siècle, mais c'était euh, une découverte. Voilà. Et ça permet, je pense, quand on aura le Nubia, on fera pareil, quand on aura le Dougie V20, ça vous permet bah, peut-être de voir les produits vachement avant tout le monde. <rire> Comme on les reçoit souvent un mois avant. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Après, c'est pas pour vous inciter à vous inscrire sur Twitch, mais euh, voilà, quoi. Hein Par exemple. Bon, on parlera du test du robot aspirateur de la semaine, le Imilab V1, donc, qui suit après notre robot de l'espace. Là, on est plutôt sur un produit bah, qui est vraiment pas cher, en fait, hein, l'intérêt, hein, on est vu, elle nous, a fait, elle nous a fait un gros code promo, euh, à un moment, là, euh, 400, non, 359 euros au lieu de 449 euros. On a quand même un robot aspirateur avec la station de vidange. Certes, il n'est pas le meilleur en aspiration, il n'est pas le meilleur en détection puisqu'il est que sur du laser, donc c'est de l'environnement et ce n'est pas du lidar, c'est sur les objets. Mais, voilà, contrairement si on avait ça ou des petites marques, là, on a quand même, pour ce prix-là, on a quand même un produit de la marque Imilab, c'est quand même une bonne marque malgré tout, qui est compatible avec Xiaomi Mi Home. donc si vous êtes déjà un environnement Xiaomi, ben, vous allez pouvoir connecter votre aspirateur avec votre écosystème et tout. Ça reste un produit, voilà encore une fois, un produit d'appel, qui n'est pas aussi bien que des produits plus chers, on est d'accord, mais qui pourra suffire, certainement à des gens qui ont un petit budget, si tu que 350 balles et que tu t'en veux absolument, ben oui, tu n'auras pas aussi bien qu'un mec qui aura 600 balles, on est d'accord. On parlera également du live de mercredi, je vous rappelle tous les mercredis, je vous fais un live à 16h sur Twitch. Ça permet de se retrouver là. Je sais que les lives marchent plutôt pas bien. Euh, les, marges, les, les lives marchent plutôt bien. En fait, généralement, le mercredi au niveau des vues. Bon, moi, bah, sauf là où j'avais prévu un sujet et gros plantage de Twitch et tout. Donc, après, à la fin, au bout d'une demi-heure, c'est réussi à apparaître. Je me suis reconnecté pour voir un peu le, le délire et tout. Vous étiez encore là. On a discuté un petit peu, mais voilà, le, le live a complètement foiré. Je vous rappelle, là, on est à 127 ou 128. Si on fait les 200 followers d'ici dimanche. C'est chaud là quand même. Et ben, on fera un live euh, dimanche, voilà, à 16 h Et sinon, ce ben, sera la semaine d'après, voilà. Tous les 100 followers, on fait un live le dimanche. Si on dépasse les 100, on fait un live le dimanche. C'est automatique, hein donc après, quand on en fera beaucoup, ça sera facile. Mais là, au début, c'est un peu long. Ce sera peut-être tous les 15 jours, trois semaines. Et tous les 500, eh ben on, fera, on, rajoutera, on rajoutera une quotidienne la semaine plus, plus, euh, plus généraliste, encore une fois. Là, on est vraiment, là, mardi, vendredi, c'est chinois. <rire> Et chez moi. Voilà. On parlera de la Mystery Box de Noël, mon cadeau de Noël, encore une fois. Donc, c'est dans le cadre de la découverte d'une marque que je voulais absolument faire, mais que je pas réussi à faire avec Aliexpress, parce que, parce que voilà. <rire> euh, ensuite, euh, que je voulais en plus bah, pour ma collection personnelle, bien évidemment, et dont en plus euh, j'ai une demande de placement de produit, mais pour pouvoir placer un pré-roll, il faut que la vidéo soit non rémunérée. Donc ça soit un produit soit gratuit, soit non rémunéré. Donc là, ça tombait bien. Je me dis bah en cas, voilà la montre, on l'achète, mais quelque part, on a un placement de produit à mettre devant, et comme ça, on pourra mettre le placement, et du coup, ça finance la montre, et quelque part, je peux garder la et on peut placer la vie, enfin, la, la vie est incroyable. Bon, n'empêche, il faut quand même bosser un peu, hein. <rire> C'est pas comme si, il va taper euh, une pré-roll et une review, mais le produit est plutôt sympathique. Hier, alors, si hier, vous aviez Twitch, par exemple vous avez déjà pu découvrir le la mystery box de hier qui était un produit médical connecté c'était très très drôle alors la vidéo après c'est moi qui les fait en fait j'en a fait un live comme ça bon moment on fait l'enregistrement l'enregistrement était un peu long il durait 16 ou 17 minutes j'ai coté tous les blancs tous les tous les moments où je parle pas et c'est vrai que ça dynamise vachement la vidéo sert tous les moments où je parle pas j'ai coté, alors c'est facile avec mon logiciel de final cut là tous les moments où il n'y avait pas de voix je prends code au début, je les ai accélérés, puis après, je me suis rendu compte que, non, ça ne faisait pas terrible. Il ben, valait mieux les queter c'est ce que font tous les youtubeurs, d'ailleurs. J'ai coté tous les blancs, et la vidéo est retombée en dessous des 14 minutes, je crois, 13 ou 14 minutes, et je l'ai uploadé sur YouTube, elle sera en ligne samedi, demain. Parce que là, aujourd'hui, il y a le JT du geek, donc on va le laisser vivre sur la chaîne, et on mettra le déballage. Si vous voulez voir cette vidéo du produit connecté, elle est disponible sur Twitch bien évidemment tu peux la regarder sans te connecter sans rien c'est à dire que tu cliques en bas dans le lien la description tu cliques sur Twitch tu peux voir la vidéo donc tu as la version longue non cutée non rien et ensuite euh, pour les que pour les que la version non cutée euh, et après <rire> la vidéo sera samedi en version cut plus courte où on découvre ce produit qui était juste qui était juste incroyable voilà avoir quand même oui euh, je savais à peu près ce qui m'attendait mais voilà encore une fois les produits on ne sait pas entre ce qu'on nous promet et ce qu'on reçoit il y a toujours un peu un... Un écart et c'est sympa. La vidéo du jour sera bien dans les deux montres Seiko entre 100 et 500 euros. La vidéo est toujours pas en ligne parce que je suis à la bourre à mort la bourre à mort oui je suis à la bourre à mort voilà donc la montre à 100 euros simplement une Pagani design avec un autre un mouvement séco dedans un vk64 donc un mouvement à quartz mais très complet vous verrez ça versus la séco Kinetic premier oh, on est sur de la montre super classe et on n'est même pas à 500 euros on est à 500 euros ttc en france en prenant le plus mauvais importateur tu peux arriver à l'avoir moins cher je commence à regarder sur internet euh, voilà je pense que certains d'entre vous les plus malins Devrait arriver à la payer entre 300 et 400 balles quand même. Et c'est quand même une montre qui est quand même juste atomique. Vous découvrirez ça dans la review. Euh, bah quand j'ai fini, je la mets en ligne. Il faut juste cliquer, mettre en ligne. Les articles sont prêts et tout, et tout. Allez, si on parle des reviews à venir qui vont arriver sur GLG Review, le EKSA Joy Plus, qu'on a déjà déballé, bien évidemment. L'intérêt peut-être de regarder de, de, de, sur Twitch, on a déjà déballé ça, donc vous avez déjà vu le truc, un, un casque audio avec euh, un casque gaming avec micro, mais qui est en connectique USB type C. Ça change tout le délire parce que tous nos produits sont USB type C donc on va pouvoir le connecter sur son téléphone, on va pouvoir le connecter sur sa tablette, sur son iPad, éventuellement sur son iMac et on pourra avoir un casque gaming plug and play comme ça. apparemment il y a du surrou du machin. La vidéo tombera la semaine prochaine, je vais la préparer euh, ce week-. -end. donc lundi mardi je pense que mardi elle pourrait être bien c'est pas des vidéos qui sont très très longues, faut juste faire un peu des plans et après mettre ça même au niveau du montage il va s'éclater. Et ensuite on aura les Ugreen iTunes e X6. Que vous avez déjà vu en déballage, bien évidemment, des petits casques intra auriculaires qui viennent en complément des X5 qui étaient déjà vraiment bien. Et là, apparemment, au niveau des X6, ils ont amélioré le dossier, ils l'ont upgradé et tout. Ils ont ajouté des fonctions supplémentaires, notamment au niveau de la réduction de bruit. On peut, on peut être impatient de voir un peu ce qu'ils vont donner, parce que le prix était quand même plutôt agressif. Allez, on parlera bientôt. Si vous me suivez pas encore, vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon pseudo. C'est Greg le Geek, bien évidemment. Vous retrouvez toutes euh, mes publications. Bah, là, la publication, j'ai teasé un petit peu, c'est le, le produit médical. Mon cadeau de Noël, voilà. Vous avez vu, je ne me suis pas trop enflammé. Je me suis payé un chat. Pour ceux qui seront, j'ai récupéré un chat qui était malade, là devant, là, qui avait une inflammation de la trachée. Donc, une semaine d'antibiotiques, une semaine de traitement. <rire> ouais. Ah ouais Voilà. <rire> bon, la litière, la bouffe, machin. Bon, c'est pas c est pas, une, c est pas une opération qui est, euh, qui est très euh, rentable mais voilà, maintenant le chat euh, du coup, il est rest... il est sorti ce matin, là, il est sorti, il a été un peu dehors encore. Puis après j'étais en train de nettoyer sa gamelle et tout parce qu'il a du mal à manger donc je lui donne un... j'ai acheté du ba... du euh de la bouffe pour chat, pour bébé chat, là, un an et plus, vachement liquide. Donc j'ai acheté une pipette et quand il ne veut pas manger, pff, je lui ai hier, quatre fois hier Le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Je met mets des trucs comme ça, je sais au moins qu'il a de quoi, euh, voilà, comme c'est tout pour les bébés. Et là, ce matin, il a mangé un petit peu et tout, mais je pense qu'il va remettre encore... Oui, on ne peut plus gaver les oies maintenant, euh, voilà. donc du coup, j'ai un chat. Donc c'était un peu mon, mon deuxième cadeau de Noël, mais bon, la montre, vous avez compris, c'est un placement, ce un cadeau de Noël. Je vous rappelle, vous retrouvez vous également m'écouter en podcast sur Soundcloud. Alors, le lien dans la description, si vous aimez plutôt les podcasts. Toute cette émission sur podcast, maintenant le live du mercredi est en podcast, mais comme là, on a fait que du chat, du machin, du truc, bon, c'était pas mal. Ah d'ailleurs, je vous parlerai de... Je sais plus, c'est quel déballage, on a fait, mais je crois que c'est hier. On a fait le déballage et tout, puis après, bah sur Twitch, on est resté en live et tout, on a passé un très, très bon moment, et ce qui permet peut-être d'inaugurer en disant ce que sera un peu le concept si on fait une quotidienne comme ça. Plus on a je dis plus on a de followers, plus on pourra faire de quotidienne et tout. Ça, encore une fois, ça dépend que de vous. Et là, c'est vraiment gratuit, ça vous coûtera vraiment rien. Il suffit vraiment de, de vous de me follower sur, euh, sur Twitch. Après, il y a des zombies qui apparaissent et tout. C'est un truc de donc, vous pouvez m'écouter en podcast sur SoundCloud. On est également sur Apple, on est également sur euh, Spotify, on est également sur Amazon. Voilà, Amazon Podcast. Si vous préférez, la version audio de ma voix. On ne fait pas un truc de ouf hein, en audio, on, on écoute. Mais bon, encore une fois, ça permet d'apporter un autre format à ceux qui préfèrent m'écouter en podcast. Et je sais que vous êtes nombreux. Allez, les films de la semaine. Le film que je ne vous conseille pas, bien évidemment, pour commencer, ce sera Uncounter, un film Amazon. Alors... Oui et non. En fait, j'ai commencé à regarder la moitié, l'histoire d'extraterrestres, l'invasion extraterrestre, il veut sauver ses enfants et tout. Ou au bout d'une demi-heure, je me suis dit, oh là là là, là là, là mais qu'est-ce qu'ils nous font mais Non, mais c'est nul Après, après, en fait, il fallait continuer parce qu'il en jouant à la tablette, j'ai quand même tenu à regarder ça pour aller au même jusqu'au bout pour vous en parler au moins jusqu'à la fin. À partir de la moitié, à partir de la demi-heure, ça commence à changer. <rire> et là, on commence à comprendre le pourquoi du comment bon c'est intéressant pour le le twitch qui nous font au milieu malheureusement euh, on aurait pu espérer un cliffhanger à la fin et non voilà c'est à dire qu'après c'est long c'est chiant tout le long avec ses gamins machin et que c'est comme ça et que pff, voilà on n'en voit pas le bout c'est très très long c'est il euh, y, y a une tentative de quelque chose mais c'est relativement euh, c'est relativement pas terrible donc je ne vous le conseille pas bon par contre le film que je vous conseille The Card Counter. Alors au début j'ai vu ça puis je me suis dit ouais machin ça n'a pas l'air trop de ouf mais apparemment c'est aussi une production de Martin Scor euh, Scorsese apparemment. Euh, alors c'est pas marqué là hein, non. Wilton euh, sur le euh, sur la sur la jaquette ils mettent bien c'est une coproduction alors ça ça a suffi à me séduire à hein, moi en me disant ah ouais alors, Martin Scorsese et tout euh, il faut voir un petit peu ce que ça va donner. Attends c'est ma tête marquée là. Euh, je sais pas ce que j'ai vu, ou alors j'ai fumé et comptait' je l'ai regardé par inadvertance même sans bien avoir vu son nom, voilà donc je me suis dit je vais quand même regarder ça commence, alors le card counter c'est un compteur de cartes ça commence bon pas mal, vous avez compris un peu le délire mais voilà derrière ça il y a une histoire et encore une fois il y a le... le comment dire, le parcours du héros, hein. c'est-à-dire qu'il a son histoire, mais au moment, il y a un objectif qu'il a pas vraiment, mais il y a une rencontre qui change du coup l'histoire, et qui change son objectif, c'est pas mal, pas mal du tout, hein. jusqu'à la fin, c'est pas mal, hein. en plus, il y a un côté de sa vie d'avant que, quand vous allez découvrir, vous allez halluciner, Voilà, il y a le côté de sa vie d'avant, on en apprend un peu sur sa vie d'avant, pourquoi et tout, c'est plutôt pas mal, hein. ça c'est le genre de film qui peut gagner des Oscars, c'est pas le film le plus rapide et le truc, mais l'histoire est bien encore une fois du début jusqu'à la fin c'est prenant ça prend bien aux tripes il ya bon un... voilà on a envie de savoir il ya une bonne une bonne présentation des personnages et tout moi personnellement j'ai kiffé voilà après je vous le conseille vraiment parce que voilà c'est un c'est un film plutôt sympathique j'ai commencé également depuis hier il ya alex rider saison 2 alors là la saison 1 était pas de ouf encore une fois un jeune qui devient un espion là c'est très teenager et encore ça va euh. donc euh, il part après dans la montagne c'était en France en Saint plus ou en Suisse je crois, non je suis en France euh, il part dans la montagne, hein, le truc la saison 1, était... ça se regarde ouais, Ça, c'était pas le truc de ouf mais ça se regarde et y a la saison 2 qui a commencé, donc par curiosité je me suis dit que j'allais donner sa chance à la série encore une fois, bon j'ai regardé le premier épisode, on est dans la lignée de la saison 1 encore une fois, hein, on suit directement C'est ni mieux ni pire pour l'instant dans la saison 1 euh... Les acteurs sont convaincants, sans plus. Euh, L'histoire, faut voir. Euh, là, le début de la. Je, je suis au premier épisode, donc là, l'intrigue commence à se mettre en place. Où ils vont sortir encore un truc. À la James Bond, encore un truc rocambolesque. Oui, pourquoi pas. Euh, voilà, regarder comme ça. Mais à savoir qu'aujourd'hui, euh, hier n'était pas disponible, parce que je n'ai pas Disney+. Hier n'était pas disponible euh, Hawkeye, parce que c'est l'avant dernier. Donc là, j'ai. Euh, je suis impatient de regarder Okai aujourd'hui, savoir euh, comme j'ai si rien regardé hein, pour être sûr que je vais attendre, de savoir si Finch va revenir ou pas, ça je le saurais euh, aujourd'hui en euh, regardant Okai euh, saison 1 épisode euh, 5 je crois, hein. c'est le 5 quoi, ouais, c'est 5 aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, voilà les séries télé que je vous conseille. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, je remercie les quatre Twitchers qui sont là avec moi. Ça fait plaisir quand même, hein, malgré tout. Je vous rappelle, j'arrête l'enregistrement ici pour YouTube. Voilà, on fait on dit au revoir, bisous et tout. Et ensuite, je vous reprends. Ceux qui sont sur Twitch, ne quittez pas. On se reprend après. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je suis là pour vous répondre. C'est aussi un petit peu l'avantage de Twitch. Je vous rappelle, dès qu'on fera euh, tous les 100 followers sur Twitch, on fait un live le dimanche. Et tous les 500 followers sur Twitch, on rajoute une quotidienne par semaine. Mais on sera Beaucoup plus généraliste. Deux fois par semaine spécialisé dans le chinois et euh, certainement une fois par semaine ou deux fois ou trois fois par semaine spécialisé dans le reste. Voilà. On a contribution. Je vous expliquerai tout ça. Allez, merci à tous d'être passés me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe, surtout ceux qui mettront un pouce en l'air et un commentaire. Allez, bonne journée, bye bye. Il fait super bien. Je devrais changer la voix.